bonjour tout le monde j'espère que vous allez très bien ici c'est sa majesté d'abou au plus 229 66 82 89 80 il est vrai vous avez vu mes vidéos de démonstration les vidéos desquelles les gens sont venus vers moi les témoignages un peu partout et on m'a demandé à ah, mettre je veux vraiment voir un portefeuille magique qui produit des euros et aujourd'hui, je me suis levé pour vous faire une telle démonstration. Et vous allez voir avec vos propres yeux le portefeuille magique qui produit 4000 euros tous les jours de la semaine. Regardez très bien, comme vous le voyez, ce portefeuille magique ici, ça produit 4000 euros tous les jours de la semaine, sauf les samedis et les dimanches. Seulement que ça a deux règles qu'il faut respecter. C'est sans conséquence, mais ça a deux règles qu'il faut respecter. La première des règles, c'est qu'il faut éviter de boire du vin rouge. Vous voyez, le portefeuille est fait en blanc. Éviter de boire du vin rouge, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que chaque matin à ton réveil, tu dois aller vers ce portefeuille magique et lui retirer l'argent que ça produit. C'est sans conséquence. Vous voyez, donc sans plus tarder, je vais commencer la démonstration. Regardez bien le portefeuille magique. Il n'y a rien dedans. Regardez bien, il n'y a rien dedans. Je vous ai montré l'intérieur dedans. Il n'y a pas de poche dedans, il n'y a rien dedans. Donc, nous allons implorer les génies et ils vont, vont exaucer notre prière. Je vous rappelle encore une fois mon numéro parce que il y a d'autres qui n'écoutent pas très bien la vidéo et ils me font que me demander de nouveau. C'est Sa Majesté plus 229 66 84 29 80. D'accord Ici, c'est le fétiche spirituel, celui qui donne la richesse. Lui, on l'appelle Dadokoum. C'est vers lui. On l'appelle trois fois et il met l'argent dans le portefeuille. Un, Dadokoum. 2, 3, et enfin, je serais surpris d'être étonné de voir rien que des billets d'euros, des 100 euros, rien que des billets de 100 euros. Si je veux, je vais faire produit des billets de 50 euros, de 20 euros, de 500 euros, mais j'ai voulu faire rien que des billets de 100 euros. Regardez très bien. Je vous ai dit ça produit 4000 euros tous les jours de la semaine, sauf les samedis et les dimanches. Tous ceux qui ont besoin de mes services, contactez-moi au plus 229 66 84 29 80 pour toute information sur le portefeuille magique, la valise magique et le retour d'affection et bien d'autres travaux, Je suis disponible pour vous aider. Contactez-moi sa majesté Dabo plus 229 66 84 29 80. 89 80.